Salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas dans Père nickel, désolé pour le bruit et pour le bruit de vent qu'il y a. De toute façon la vidéo s'il y a beaucoup trop de vent on ne va pas la poster cette vidéo. Euh, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Lucas et Luxme, euh, Je mettrai le lien de son Instagram en description. Euh... <rire> aujourd'hui ça va être un thème de jeux vidéo. Alors il n'y aura pas de thème d'actualité et tout, ce sera juste jeux vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Overwatch 2. Euh, Overwatch 2, qu'est-ce que c'est euh, Lucas et Luxme alors Overwatch est un euh, jeu d'une équipe de 5 contre 5 où euh, il y a plusieurs objectifs comme par exemple euh, une, une capture d'une zone ou sinon euh, escorter, euh, un, escorter un, un objet jusqu'à un endroit et le jeu euh, c'est un jeu où on peut choisir son personnage euh, durant toute la partie si on a envie de changer en courte partie, on peut. Et euh, voilà. Est-ce que vous avez appris qu'il y aura une sortie de, de, Overwatch, de Overwatch 2 Oui, j'ai appris qu'il y aura une sortie. Et qu'en pensez-vous spécialement du jeu Alors pour moi, bah, le jeu, il avait besoin d'un renouveau. Parce que bah, ça fait euh, assez longtemps que Overwatch 1 est sorti. Et euh, le 2 va apporter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles maps, de nouveaux personnages. Du coup, je pense que c'est bien, mais hein, d'un côté, c'est un peu moins bien parce que euh, les, euh, les. Ils auraient pu faire ça en mise à jour, puisque c'est, on va dire, à peu près le même jeu, mais apparemment, les, les graphismes auront changé. Donc, euh, voilà, j'attends de voir. Justement, les graphismes ont peut-être changé pour s'adapter aux nouvelles consoles. Et qu'est-ce que vous aimez dans Overwatch et que vous aimeriez voir dans Overwatch 2 Excusez-moi, j'ai du mal avec ce nom de jeu. Euh, alors, ce que j'aime dans Overwatch, c'est vraiment la dynamique des euh, combats. Il y a vraiment une dynamique, on ne s'ennuie pas dans, dans les combats, c'est très euh, dynamique. Euh, c'est très. Euh, déjà, les personnages sont très euh, charismatiques. Euh, on s'attache au personnage et euh, on s'attache à sa personnalité et ce que j'aimerais voir dans Overwatch 2 c'est plus euh, bah déjà des, des nouvelles maps de, de nombreux personnages parce que Overwatch euh, n'a pas vraiment une palette de personnages mais euh, après j'aimerais voir aussi bah, une amélioration graphique sinon voilà Overwatch 1 euh, il est déjà bien et pensez-vous que l'histoire d'Overwatch 2 sera à la hauteur euh, des fans Et est-ce que sera-t-il à ta hauteur Alors, euh, bah, j'espère qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de fonctionnalités du 1 qui auront changé. Donc si ça n'a pas vraiment changé, je pense que oui, Overwatch sera toujours euh, un jeu qui, qui comblera mes attentes. Ouais. D'accord et moi personnellement je suis pas un grand fan euh, de ce jeu Overwatch parce que je n'ai pas eu l'occasion de jouer euh, beaucoup et, et par exemple si je me lance et s'il y a d'autres personnes qui voudront se lancer euh, dans cette gamme de jeu Overwatch euh, quel conseil donnerais-tu à ces personnes là hum, Que Overwatch c'est un jeu où il faut s'entraîner beaucoup parce que les, la maniabilité de la souris est très euh, dure à comprendre donc moi, je pense que les problèmes de touche, ça n'a pas été vraiment un souci pour moi, mais c'est plus la maniabilité de la souris, parce qu'il ben, faut vraiment bouger assez vite pour euh, eh bien tuer euh, les ennemis, ou, voilà. mais je pense que le problème, le, le, le point où il faut s'entraîner, c'est euh, de bien gérer euh, la rapidité de la souris en sachant que il n'y aura pas que la souris parce que Overwatch est aussi sorti euh, sur Switch. Du coup c'est à vous de vous adapter par rapport à votre voilà par rapport à votre à votre style de jeu. Et du coup Overwatch est un jeu d'équipe. Surtout euh, sous si, si vous jouez en solo il faut assurer que communiquer avec vos coéquipiers pour assurer la victoire sinon ça je vous remercie à lucas et luxe d'avoir participé dans cette libre antenne en guillemets fait, c'est ce pas vraiment libre antenne parce que le sujet a été imposé on a parlé justement que de overwatch 1 et 2 et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet que j'aime beaucoup le fait que ceux qui ont overwatch 1 pourront avoir le 2 gratuitement voilà ah ouais, ça j'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment un grand avantage pour les gens qui ont possédé Overwatch 1 avant un telle tel date, je sais plus quelle est la date. Mais bon, merci à Lucas d'avoir participé, et moi je vous retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde, et surtout, continuez à regarder mes vidéos. Bye.